Salut les Disney Cruisers, aujourd'hui on est le jeudi 19 mars, on vient d'arriver à San Diego, il n'y a pas un seul cas de Covid-19 sur le bateau, du coup on va rester ici toute la journée, on sortira demain pour nous rendre à Anaheim avant de malheureusement rentrer à Paris plus tôt que prévu. Mais bon, il n'y a personne de malade, tout va bien, on va passer une super journée à bord du Disney Wonder. On a déjà passé l'immigration, c'est-à-dire qu'on a déjà contrôlé nos passeports, donc on est libre de sortir quand on veut, mais nous, pas avant demain. Voilà, allez je vous emmène avec moi pour notre dernière journée à bord. Après une journée plutôt lazy, on se rend à la soirée Till We Meet Again, on va dire au revoir aux personnages Disney, on ne les verra plus après cette fête. Lady of Disney Cruise Line, the beautiful Miss Vinny Mouse. Everyone say bye, Billy! <laughs> And of course we never say goodbye to the two Mouse. What we do say is see ya real soon. So after the of three, everyone, see you real soon, Vicky, one, two, three! Dernier repas chez Animators Palette avec nos chers amis et nos amis IES que nous avons rencontrés pendant ce voyage. Two, Happy birthday to you! Hey! Happy birthday to you! Hey! Happy birthday dear Lori! Happy birthday to you! Hey! Woo! Salut à tous, alors un tout petit hors-série, on est à Disneyland hein, comme prévu. Sauf que bah, si vous connaissez la maison fantôme et la ville fantôme, bah, c'est un peu ce qui nous arrive là. Donc je vais voir si je peux prendre quelques images.